Vous avez besoin de trois choses. Trois wallets, Telegram et compte Twitter. Vous avez besoin de ces trois comptes-là afin de pouvoir récupérer hein, ces, ces jetons-là. Et je vous dis, le processus est long. Donc vous devrez me suivre étape par étape et regarder exactement ce que je fais. Donc euh, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne parce que je partage des choses comme ça les jours à chaque fois quand je fais des recherches je tombe sur quelque chose je dois le partager avec vous et votre abonnement et votre commentaire et votre like ça m'encourage beaucoup à faire encore d'autres vidéos pour vous alors sans plus tarder je vais d'abord rentrer dans mon portefeuille trop wallet et vous montrer ce que je viens de, de récupérer il y a quelques quelques minutes donc je rentre dans mon portefeuille et je vous montre ça rapidement avant que nous ne commencions. Alors, euh, vous allez voir le voilà en haut ici, Meta ou Faux. C'est de ce jeton là qu'il s'agit, comme vous le voyez, 5000 Meta ou Faux récupérés. Donc, voilà la valeur. Voilà la valeur que ça a en CFA. Eh bien, je vais vous montrer comment récupérer ce jeton là. D'accord Donc, euh, je vais vous montrer aussi que j'ai créé un deuxième compte euh, sur mon, mon, mon portefeuille Wallet. donc vous allez voir euh, ici c'est mon premier portefeuille c'est là où il y a les jetons là, dont je vous ai montré donc je vais sélectionner celui-ci parce que je viens de le créer c'est dans ça que nous allons faire notre opération afin de pouvoir récupérer ces jetons là. comme vous le voyez ici comme vous le voyez ici il n'y a rien je n'ai rien ici Et je n'ai rien comme montant dans cette porte-monnaie alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous allez regarder en bas de la description de cette vidéo et vous allez trouver le lien. Dès que vous allez cliquer sur le lien, le lien vous redirige directement sur cette page. Donc, comme vous le voyez ici, vous allez voir que ici, c'est écrit CLEM, c'est-à-dire réclamer. Donc, et vous avez zéro méta ou faux. D'accord Après avoir suivi le processus jusqu'à la fin, vous allez voir 5000 méta ou faux seront afficher ici et vous allez cliquer sur claim pour réclamer et vos jetons commencer à, à, à, avant à, pour continuer vous allez copier maintenant le lien que vous avez copié le lien que vous allez vous aurez à copier dans le euh, dans la description de la vidéo vous allez l'utiliser dans votre trousse wallet vous rentrez dans votre trousse wallet vous l'ouvrez vous allez aller dans dap cest le navigateur de votre tross wallet vous cliquez dessus alors vous collez maintenant le lien que vous venez de copier dans la barre de recherche vous collez dedans et vous cliquez sur continuer maintenant arrivé ici vous devrez ici, vous devrez changer le réseau ici, vous devrez changer le réseau et vous le mettez en Binance après avoir cliqué là, vous allez celui-ci smart chain vous cliquez pour changer le réseau voilà comme vous le voyez c'est affiché ici tout à l'heure vous allez vous le voir affiché quelque part là c'est très très important de suivre les étapes par étape de ce que je fais et bien voilà euh, comme vous le voyez après avoir euh, après que la page s'affiche ici alors vous allez cliquer sur et Drop. ici vous allez cliquer ici Joindre airdrop. Donc quand vous cliquez dessus, vous voyez, il s'affiche maintenant un nouveau lien. Et en bas ici, on vous demande de mettre votre code de vérification. Donc c'est ce code là qui va nous amener maintenant à faire toutes ces étapes là. Alors allons-y pas à pas. Donc ici maintenant ce lien, vous allez le copier. Vous ne pouvez pas évoluer. et Le processus, on ne peut plus le continuer. On ne peut pas le continuer ici. Vous copiez le lien. Vous ressortez maintenant pour aller dans votre navigateur. Dans votre navigateur privé, bien sûr. Alors, vous ouvrez et vous copiez le lien dans la barre de recherche de votre navigateur. Vous collez et vous lancez. On attend que ça s'affiche. Bien, voilà. Et dès que vous collez le lien, voilà la page qui va s'afficher. Donc, vous allez cliquer sur Send Message. Send Message. Ici. Vous cliquez dessus. Vous attendez que ça s'affiche. Voilà, vous allez maintenant sélectionner Telegram. D'accord? Puisque vous devrez l'ouvrir avec Telegram. Votre compte Telegram. C'est là où votre compte Telegram intervient. Donc, et ce message va s'afficher. Dès que vous cliquez sur votre Telegram, ça va vous rediriger dans le groupe ici. Alors, vous devrez cliquer ici. Sur Stat, c'est-à-dire démarrer. Voilà stats, quand vous cliquez sur state, vous allez revenir, quand vous allez cliquer sur stats, ça, ça va vous afficher ici, joindre airdrop, donc vous allez cliquer sur Join airdrop, vous attendez, voilà, Et après avoir cliqué sur Join airdrop, voilà la page qui va s'afficher, donc ici, voilà maintenant euh, les étapes que nous allons suivre, à partir d'ici, vous allez cliquer ici. Tous les groupes qui sont ici, vous devrez les intégrer l'un après l'autre. D'accord Nous cliquons d'abord sur le premier et nous intégrons. Le groupe joindre. Euh, quoi Le groupe que vous avez essayé de joindre est plein. Ok, ce groupe est plein. Alors, nous pouvons retourner. Cliquez sur le deuxième. Joindre. Lui aussi, il est plein. Nous retournons encore. Nous sélectionnons le troisième. Nous rejoignons aussi. Lui aussi, il est plein nous cliquons maintenant sur le quatrième espérons que lui n'est pas encore plein voilà le quatrième n'est pas plein donc vous intégrer après avoir intégré ici vous devrez maintenant copier ce message voilà vous devrez copier ce message vous devrez chercher ce message et le copier ça dit celui-ci d'accord meta ufo already listed mc cmc By ido and referral no. Donc vous devrez cliquer sur ce lien-là Et sur ce message-là, vous devrez copier ça Je dis bien copier ça Vous le copiez et vous revenez vous, vous collez ça Dans le message Comme si vous voulez envoyer un message dans le groupe Donc c'est ça que vous allez copier et coller dans le groupe Je vais vérifier Le message qu'on vient de coller On Le voilà Ok, donc nous allons donc retourner et venir maintenant intégrer le canal. D'accord, nous allons intégrer ces deux canaux là. C'est très important. Alors, faites attention à ne pas cliquer ici. Quand vous allez cliquer ici sur cancel ou annuler, vous recommencez à zéro. Donc, nous allons cliquer maintenant ici pour intégrer, euh, pour suivre le canal. Vous cliquez sur suivre. Ok, c'est pas grave. On vient maintenant ici. Encore, on suit encore le, le canal. Voilà. Nous venons d'intégrer le canal. Donc, nous retournons. Maintenant, après avoir passé ces étapes ici maintenant, dans le message, vous devrez maintenant mettre arrobase. votre nom. Le nom de votre télégramme, bien sûr. Donc, suivez exactement ce que je fais. Le nom de votre... Je vais vous montrer de quoi je parle. Regardez ici. Vous allez voir. Ici, vous allez voir mon nom. Donc, ici, vous allez d'abord changer ce nom. Ce nom d'utilisateur, vous allez le modifier. D'accord Nous cliquons dessus. donc nous venons dans paramètres alors ici vous allez, vous allez mettre on vous demande de, de définir un nom d'utilisateur vous cliquez ici maintenant ici vous allez mettre arrobase. je sais pas pourquoi ça s'affiche pas ok et maintenant c'est bon, on teste donc on vous dit que le nom est disponible, donc nous pouvons valider et nous allons le mettre de l'autre côté là-bas donc comme vous le voyez il a mis robase de lui-même d'accord, regardez bien tel que j'ai mis mon nom ici, c'est comme ça que vous devrez mettre aussi votre nom d'utilisateur donc vous allez voir que c'est collé d'accord maintenant nous irons nous allons faire retour en arrière et aller maintenant dans notre groupe Donc, vous allez mettre à votre nom comme j'ai mis mon test je vais mettre modeste c'est mon modeste c'est manu voilà c'est ça et vous envoyez on me dit nom d'utilisateur erroné et bien d'accord je vais copier et corriger copier le nom d'utilisateur coller le, donc je vais mettre, je pense que j'avais mis mon des en majuscule, donc j'avais mis M en majuscule de l'autre côté donc je vais encore essayer pour voir voilà donc respectez les caractères que vous avez utilisé de l'autre côté donc comme j'avais mis en majuscule le M et j'ai mis minuscule ici ça a refusé, donc vous devrez mettre majuscule tel que vous l'avez mis de l'autre côté maintenant ici c'est là où vous avez fini avec Telegram comme ça maintenant. Ici c'est là où votre euh, Twitter va maintenant intervenir. Donc vous allez cliquer sur Pinhead. D'accord. Pinhead. Ça dit épingler. Et maintenant sur Pinhead. Et vous ouvrez. Vous cliquez sur Ouvrir quoi. Donc ça va vous rediriger vers votre navigateur. Et vous cliquez sur le navigateur pour que ça puisse vous rediriger vers votre compte Twitter. Donc, quand la page va s'afficher vous allez cliquer sur suivre d'accord ici vous allez cliquer sur suivre ou bien following d'accord et eh bien après avoir cliqué sur following nous allons maintenant partager cette publication qui est épinglée alors nous allons venir ici commenter Comme vous le voyez nous allons cliquer sur le cœur pour aimer Et nous allons maintenant retweeter Il vous montre nous allons cliquer ici pour retweeter c'est à dire pour partager et le message alors nous allons cliquer maintenant ici sur code twitter c'est à dire citer citation tweet vous cliquez sur ça nous allons donc mettre notre commentaire joli projet je le projet maintenant quelques emoji voilà et nous allons descendre et mettre maintenant le, le tag qu'ils nous ont demandé de mettre donc nous irons le chercher nous irons chercher le tag on retourne dans notre télégramme, télégramme plutôt. Je veux mettre en main les trois tags dont on m'a demandé. Je vais regarder rapidement. Nous avons Paruto SMR. Par auto en majuscule. Mr en majuscule et trouille en majuscule. Ok. Maintenant, nous allons mettre le nom d'un ami comme nous l'avons fait avant. Je veux mettre Jean. cliquez sur le nom qui est affiché d'accord alors maintenant après avoir fini de remplir eh, ce qu'on vous demandera dans votre message alors vous devrez cliquer ici pour tweeter donc vous partagez maintenant le tweet de là maintenant nous pouvons maintenant aller copier notre euh, notre tweet que nous avons partagé vous allez retourner maintenant derrière pour aller sur votre profil allez copier maintenant le lien de votre publication de le tweet que vous avez partagé et voici notre publication espérons que ça va marcher nous allons maintenant cliquer sur ici partager vous, voyez, vous allez maintenant cliquer ici copier le lien vers le tweet voilà nous avons copié maintenant notre lien nous pouvons maintenant retourner derrière. Retourner encore dans notre Telegram. Dans le groupe Telegram, là où nous, nous étions auparavant. Voilà, maintenant nous allons maintenant venir ici, sur Twitter ici pour aimer la page de leur sponsor. D'accord Aimer la page de leur sponsor en cliquant ici. Nous cliquons là-dessus. Ouvrez. Quelques secondes, voilà. Nous allons maintenant aimer hein, la page de leur partenaire. D'accord? Airdrop 365. Nous allons cliquer sur suivre. Suivre ou bien following. Si c'est en anglais chez vous, cliquez sur following. Si c'est en français, vous cliquez sur suivre. Maintenant, vous allez venir maintenant en bas. Pour commenter. Vous voyez ce tweet qui a été épinglé épiner épiner, ça savent d'épingler vous allez venir le commenter et le partager d'accord vous allez venir ici si vous, vous aimez d'abord cliquez sur le petit cœur. vous venez maintenant sur partager vous cliquez sur retweeter simplement en haut voilà qui est fait retournez maintenant dans notre Telegram. après avoir passé tous les processus nous allons maintenant Coller notre lien. C'est-à-dire, ce lien, vous, vous vous rappelez de ce lien. Le lien, c'est le lien de notre publication que nous avons partagé sur euh, la page Twitter de MetaOffo. D'accord Donc, nous allons le coller dans Telegram ici et le partager dans le groupe. Voilà. C'est quand vous partagez ça maintenant dans le groupe, il va vous afficher maintenant cette page. D'accord Vous allez cliquer ici, Get Code. C'est ce code-là que vous voulez que nous cherchons. C'est ce code-là qui nous a fait trembler comme ça. Donc, vous voyez, nous avons maintenant notre code qui est ici. Vous faites appuyer long sur le code et vous copiez. D'accord Vous faites appuyer long ici. Appuyer long. Et vous cliquez sur copier. D'accord D'accord. procédure processus qu'il est en train d'expliquer, c'est nous avons déjà eu à faire ça déjà. D'accord Maintenant, ça reste seulement une seule chose que nous allons faire. Donc, nous allons venir maintenant dans Tross Wallet pour terminer. Juste quelques clics encore et nous allons recevoir notre 700 dollars. Eh bien, nous allons cliquer encore dans Navigateur DAP. On là-dessus. Voilà, nous allons cliquer ici. Vous vous rappelez, c'est notre lien que nous avons copié premièrement là. C'est ça, la page là. Donc, vous cliquez sur la page pour revenir sur la page. quoi. Voilà notre page qui vient, vient d'afficher. Alors là, maintenant, nous allons cliquer sur joindre et joindre add drop. Si c'est en français, vous allez cliquer sur joindre add drop. Vous cliquez dessus. Maintenant, vous venez ici. Vous collez maintenant le code que vous venez de copier. Vous collez dedans. Allez. Maintenant vous cliquez sur Vérifier. Regardez bien, regardez bien en bas ici, vous allez voir, il n'y avait rien, d'accord. Maintenant, nous allons cliquer maintenant sur Vérifier now Vérifier maintenant. Has been completed, OK, que notre vérification a été complète. Là maintenant, vous voyez. Vous avez reçu maintenant votre 50 méta ou faux. Donc là maintenant, vous allez cliquer maintenant sur claim. Vous cliquez sur claim. Donc on dit que dans 112 heures, vous voyez, après avoir cliqué sur claim, c'est disparu. On vous dit dans 112 heures que le, euh, comment on appelle, l'argent serait envoyé. Mais je veux vous montrer tout à l'heure que l'argent a été déjà envoyé. Donc nous allons retourner dans Telegram. Nous allons retourner derrière. Encore derrière. Nous viendrons maintenant dans euh, Chanel, cest à -dire canal Telegram. C'est là où nous allons trouver le contrat. Vous voyez Vous allez maintenant cliquer sur Contrat. Souvenez-vous que nous nous, nous avions euh, intégré le canal Telegram. D'accord C'est quand vous intégrer le canal Telegram. C'est par là que ce message vous serait envoyé. Voilà, c'est affiché. Donc, oh, nous allons maintenant chercher oh, la connexion. Vraiment. Ok, nous allons maintenant chercher à copier ici en cliquant ici. Voilà le contrat. D'accord, l'adresse du contrat. Donc, nous allons cliquer ici pour copier l'adresse du contrat. Comme vous le voyez, c'est copié. Alors, nous allons maintenant fermer le navigateur. Nous n'en avons plus besoin. Bien, après avoir copié euh, l'adresse du contrat, nous allons revenir dans notre trousse wallet pour aller coller l'adresse. Nous venons dans, nous allons cliquer ici, sur portefeuille. Après avoir cliqué sur portefeuille, nous allons cliquer ici. D'accord, vous voyez ici, il y a 0 franc. Nous allons cliquer ici. Sur la barre de recherche, nous allons taper Meta faux nous lançons la recherche vous voyez il n'y a pas ça dans la liste alors ici on nous demande d'ajouter un jeton personnalisé donc nous allons cliquer sur ça nous allons cliquer ici maintenant après avoir cliqué si nous allons venir ici changer le réseau ici c'est sur Ethereum or c'est Binance Smart Chain nous allons ramener ça sur Smart Chain ici nous allons cliquer ici Voilà, comme vous le voyez, c'est venu sur Smart Chain. Alors, nous allons coller maintenant l'adresse du contrat que nous avons ou coller, copier de l'autre côté. Nous allons maintenant le coller en cliquant ici, coller. Voilà, l'adresse qui est collée, le nom en même temps qui est ajouté. Nous défilons en bas, vous voyez. Alors, nous allons venir en haut ici pour cliquer sur terminer. Il faut, comme vous le voyez déjà, c'est ça qui vient de s'afficher là. Et voilà vous venez de recevoir votre 5000 méta ou faux vous le voyez le voilà ici ce porte-monnaie était et ce trousse wallet était vide voilà c'est la fin de la vidéo donc euh, suivez la vidéo attentivement de début jusqu'à la fin c'est vrai que ça a été long mais il y a de quoi il y a de quoi vous voyez le montant nous pouvons changer ça en dollars et pour ceux qui veulent voir ça en dollars veulent voir le montant en dollars nous allons le changer je viens sur paramètres, préférence, devises je viens sur dollar, yes. Voilà, comme vous le voyez, voilà ce que ça me donne en dollar. 3085,43 dollars, donc ça, ça a baissé. La valeur a baissé. Donc, et eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Veuillez aimer, partager et partager surtout, partager surtout pour que ceux qui sont autour de vous aussi puissent en bénéficier de, de cette opportunité. et Je vous remercie et abonnez-vous parce qu'il y a encore d'autres choses que je vais vous montrer pour bénéficier des, des, des opportunités. Abonnez-vous à la chaîne. À tout de suite.